Euh, bonjour à tous, je suis Thierry Parmentla et avec Arnaud Legou. je vous souhaite la bienvenue sur ce cours consacré euh, à Python 3. Donc, cette première semaine, nous verrons des généralités sur le langage Python. Euh, nous verrons également les outils et comment utiliser les outils qu'on a utilisés ou les outils de, de l'écosystème Python. Et puis, on verra euh, très très mollement un début de cours en, en fin de semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler du contenu du cours, et de l'organisation du matériel pédagogique. savoir un petit peu comment utiliser le, le, le MOOC. Donc en termes de contenu, je précise que c'est un MOOC qui est une, une deuxième édition d'un cours qu'on a déjà donné sur Python 2 à l'époque, entre 2014 et 2016. Bon, entre temps, l'écosystème Python a largement basculé du côté Python 3, donc c'est pourquoi on a, on a décidé de revoir. Euh, et notre référence ici, ce sera Python 3.6, c'est-à-dire c'est la version qu'on a utilisée pour filmer les vidéos. Nous avons organisé le cours en deux grandes parties. Vous allez avoir d'abord un module, un tronc commun, donc qui fait euh, six semaines, dans lequel on couvrira les fondamentaux. Je vais en, en dire un mot. Et puis, euh, de manière optionnelle, à partir de la semaine 7, nous avons un certain nombre d'approfondissements, des options. Euh, je vais donner également un petit peu plus de détails. Alors, en termes de tronc commun, euh, nous avons euh, comme objectif de voir les fondamentaux du langage, c'est-à-dire que nous allons parler des types de bases, euh, les fonctions, les structures de contrôle, les modules, les espaces de nommage, la programmation objet, tout ça, ça fait partie de la, du tronc commun. Et pendant tout le, le cours, on insistera sur les traits marquants de Python, qui sont le fait que c'est un langage qui est très lisible, le fait que tout est objet, on insistera bien sur la notion de liaison lexicale, mais de typage dynamique pour que vous ayez une bonne compréhension de, de, de, du code. Et puis, on évoquera aussi des traits particulièrement caractéristiques qui sont les itérations, les espaces de nommage et c est, c est, tout ce genre de choses. Alors maintenant, en ce qui concerne les modules optionnels, on va vous proposer trois directions pour approfondir le, le, le cours. Un premier, une première semaine dans laquelle on verra les outils dits de Data Science. Euh, une deuxième semaine où on parlera de programmation asynchrone. C'est un sujet qui est très, très innovant et très intéressant. Je, je vous invite à regarder si vous êtes intéressé. Et en dernière semaine, on reviendra sur les sujets avancés, c'est-à-dire, euh, en l'occurrence, bah, des, des sujets du style métaclasse, décorateur, Enfin, des, des, des techniques de programmation qui sont particulièrement avancées et qu'on a jugé bon de ne pas mettre dans le, le tronc commun. Donc j'indique quand même que pour les deux premières semaines qui sont là, on pourrait sans problème faire un MOOC sur chacun de ces sujets. Donc il s'agira vraiment d'une toute petite introduction. On cherche à gratter la surface du, du sujet. On cherche surtout à ce que vous sachiez que ça existe pour vous donner les moyens d'approfondir tous ces sujets de votre côté si c'est nécessaire. Que vous suiviez ou pas les modules optionnels, à l'issue du tronc commun, vous aurez le bagage qui vous permettra d'écrire du code propre, évidemment. Mais on aimerait bien également vous donner les moyens de lire du code. On, on insiste sur le fait que bah, c'est comme un petit peu une langue étrangère. Si vous ne lisez pas de code, vous n'apprendrez pas les, les différents paradigmes, les idiomes. Euh, c'est pour cette raison qu'on vous apprend parfois des choses qui sont au-delà de ce dont vous avez besoin, mais ça vous permet de, de lire du code étranger. Et puis, on aimerait bien également que vous ayez un bagage suffisant pour bien choisir et bien utiliser toutes les librairies tierces dont vous pourriez avoir besoin, puisque c'est quand même un des avantages de Python, c'est de pouvoir utiliser un code qui fait à peu près n'importe quoi. Euh, régler n'importe quel problème, je veux dire. Alors, en termes d'organisation du cours, on va vous proposer chaque semaine, évidemment, un certain nombre de vidéos. Euh, en gros, c'est de l'ordre de 6 à 8. Il va y avoir un certain nombre de compléments. Alors, c'est la raison, c'est qu'en 5 ou 6 minutes de vidéo, c'est extrêmement difficile d'aller au fond du sujet. On va vous proposer d'approfondir. Il y aura pour euh, presque toutes les séquences de, des semaines euh, du tronc commun un quiz par séquence. C'est ça qui rentrera en ligne de compte pour l'attestation. Et enfin, vous aurez des exercices auto-évalués. Je vous montrerai dans, dans une vidéo comment ça, ça fonctionne. Le principe, c'est que on vous propose un, un sujet. Vous... Euh, établissez votre solution, et vous avez un retour immédiat en ligne pour savoir si euh, votre solution correspond à ce qui a été demandé. Nous avons également classé tout le matériau en gros à titre indicatif, en trois euh, niveaux de difficultés qui sont basiques, intermédiaires, avancés. Donc c'est vraiment apprendre à, à titre indicatif. Euh, le but du jeu, c'est de vous permettre de choisir en bonne connaissance de cause votre propre cursus en fonction de, de, de vos intérêts, et aussi de vos attentes en termes de, de complexité. Euh, je ne décrirai pas dans cette vidéo les modalités de délivrance des attestations, je vous invite à vous référer à un complément qui euh, nous permettra chaque année de le, le mettre à jour. Par contre, j'insiste sur le fait que vous n'êtes pas seul dans ce cours, il y a un très grand nombre d'étudiants avec vous. Donc, je vous invite à utiliser le forum de discussion. C'est un sujet, c'est un endroit où on trouve euh, beaucoup d'intérêt. Euh, vous allez pouvoir forcément trouver quelqu'un qui a eu soit le même problème que vous, soit euh, la même préoccupation, soit qui vous aidera à installer euh, sur Windows un outil particulier. Réponse qu'on ne nous nourrions pas forcément d'ailleurs. Euh, donc, je, je vous invite surtout à utiliser ce forum sans aucune forme de de limitation, c'est vraiment euh, un endroit très ouvert. Enfin, euh, en termes de langue, je dois vous dire que évidemment tout le cours est en français, les exercices sont en français, tous les supports que nous avons écrits sont en français, mais nous allons nous référer de très nombreuses fois à des documents en anglais pour la raison que le langage est écrit en anglais, la documentation officielle est écrite en anglais, la quasi-intégralité du code existant est écrite en anglais. Donc, euh, c'est pratiquement inévitable. Et je dois nous excuser également parce qu'à l'occasion, nous avons décidé de garder le terme original anglais dans une phrase en français. Donc On vous parlera de « sequence unpacking », par exemple, pour la raison qu'en fait, c'est quasiment impossible à traduire. Donc Si vous étiez amené à faire une recherche sur Internet sur une traduction que nous aurions faite, euh, vous allez avoir des difficultés pour trouver beaucoup plus raisonnable que vous ayez euh, dès le départ le, le terme anglais en tête. Euh, à bientôt.